Normalement il n'existe aucune raison pour quelqu'un qui est arrivé à un certain niveau de compréhension du, de lui-même ou du chemin, de rester dans un état négatif. Qu'on continue ensuite à pratiquer des exercices comme être plus conscient, etc., c'est un autre problème. Mais rester dans un état négatif, il euh, faut considérer ça comme vraiment pathologique. C'est-à-dire que ça nécessite en vrai que si quelqu'un parmi vous reste négatif plus longtemps que quelques minutes, ça signifie qu'il est malade, qu'il faut vite aller voir un psychothérapeute peut-être même un psychiatre. C'est ça ce que ça signifie. À partir d'un certain niveau de compréhension, on sait que c'est ça. Les autres ne le savent pas. Ceux qui n'ont pas suffisamment compris. Ils peuvent être négatifs encore pendant des heures et des jours. Mais ça, c'est leur karma. Mais arriver à un certain niveau de compréhension, on ne peut plus rester négatif. Après, il y a cette deuxième étape qu'est-ce qu que je rajoute encore à ma sortie de la négativité Qu'est-ce que je rajoute à la bonne vie que j'ai encore Mais On a le droit quand même de rester négatif hein, pendant des heures, des jours, des semaines, même, des mois, tout le monde a ce droit. Ça fait partie des... Des droits des humains de rester comme ça et euh, ceux qui comprennent ça euh, comprennent que quelqu'un qui reste négatif comme ça est, est malade donc on peut on peut pas réellement lui en vouloir non plus mmh. Et Parfois, il y a des événements graves qui arrivent dans la vie, qui rendent un peu... qui mettent en colère, qui, qui font peur, ou bien qui, qui dépriment. Et on n'arrive pas à en sortir tout seul. Et C'est pour ça que les euphonistes, les thérapeutes tous les énergéticiens sont, sont là pour aider à passer ce cap. Mais il faut juste avoir l'intelligence de se servir de ces personnes rapidement. Mais plus un élève est avancé, moins il a besoin de se servir de, des autres de cette façon, plus il peut se servir de, de trois questions. <coughs> Ces trois questions-là sont vraiment importantes, ou de trois autres questions qui sont importantes aussi, ou d'une autre technique qui est importante aussi. Il existe beaucoup de manières de procéder et qui sont, toutes, qui sont toutes très efficaces, au moins pour changer de façon rapide l'état de négativité mm